Déjà, on peut remarquer que le niveau du, du sol, entre guillemets, enfin de, de tout ça a énormément diminué puisqu'au départ, moi j'avais rempli ce, cette poubelle en plastique euh, jusqu'à ce niveau-là. Donc on voit qu'en fait, il ne reste pratiquement que la moitié. Donc tout s'est aggradé pour euh, devenir un sol. Donc je suis à la recherche de ma récolte de pommes de terre. Donc on peut voir... Des pommes de terre tout à fait classées. Et là, on voit le feuillage des patates douces. Hop, voilà une... belles pommes de terre sachant qu'au départ donc j'ai planté des épluchures de pommes de terre donc déjà rien que ça c'est déjà énorme voilà les les deux autres voilà une autre mais celle-là ça doit être la... non c'est pas la pomme de terre de base puisque c'était pas des pommes de terre donc petite récolte vu la la dimension du pot, cependant, euh, ben voilà, c'était que des épluchures, euh, quand je vois cette grosse pomme de terre, je suis agréablement surpris, même si elle est toute seule, et qu'il n'y a que ça, quoi. donc ça veut dire que ça marche, de à partir de quasi rien, on n'a pas grand chose, <rire> euh, moi ça m'incite à recommencer en tous les cas, patate douce de départ ben, on n'a pas voilà on a fait du feuillage mais elle n'a pas bougé elle est toujours là donc je la laisse Bon, voilà, résultat euh, pas très intéressant. Euh, pourquoi pourquoi là j'ai que des toutes petites et dans le bac euh, j'ai des plus grosses ben, je... Ah, encore une. Ah, un peu plus grosse quand même. Ça reste petit. Voilà. Je pas ah, ben voilà Une <rire> Alors, vu ce que je... Bon, là, voilà, on voit quand même que euh, on a euh, le résultat. Euh, partir de d'épluchures et obtenir ça, euh, ça fait un sacré résultat. C'est pas encore suffisant pour <rire> pour une autonomie alimentaire, on est d'accord. Mais voilà, c'est encourageant, donc. Euh, j'avais déjà fait des expériences il y a quelques années dans des, dans des bacs que j'avais bon j'avais obtenu que ce genre de choses dans, dans mes bacs. Là, cette fois, j'obtiens des vraies pommes de terre quand même, petites mais des vraies. Bah donc, je vais continuer l'année prochaine. Voilà, donc j'ai rajouté bah, toutes les feuilles qui traînaient sur ma terre pour compléter donc, euh, mon bac de, de culture. Et puis bah, chaque fois que j'aurai l'occasion, cet hiver, je rajouterai tout ce qui est nécessaire donc pour construire ce sol, donc du, des éléments carbonés, des éléments azotés, pour euh, pour augmenter la hauteur de, de sol qui existe dans ce dans ce bac et qui, de façon tout à fait gratuite, va me permettre de produire encore l'année prochaine.